Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la troisième leçon du chapitre 1. Cette leçon vous sera présentée par Elie et moi. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de la phase solide. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous clôturerons la présentation de la phase solide avec les notions de porosité et d'indice des vides. Ensuite, nous passerons aux deux autres phases, la phase liquide et la phase gazeuse. Nous pourrons alors introduire les notions très importantes de teneur en eau et de stock d'eau. Enfin, nous terminerons la leçon par une présentation de la notion d'hétérogénéité des sols et du concept de volume élémentaire représentatif. Ces notions vous aideront à mieux appliquer les techniques de mesure qui seront vues dans les leçons 4 et 5. Avant de commencer, nous vous proposons de répondre aux quelques questions proposées dans le quiz.